Mieux comprendre la façon dont un consommateur suisse trouve vos produits sur Internet. Mieux comprendre votre environnement concurrentiel sur le marché suisse. Obtenir un trafic suisse de qualité. Devenir la référence en Suisse dans votre secteur. 75% des clics sont faits sur les trois premiers résultats naturels des moteurs de recherche, SERP.